Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 43 de Stage 1 Nous allons parler aujourd'hui de Need for Speed Et oui encore Need for Speed Sauf que cette fois-ci on, on va parler de Need for Speed Hot Pursuit Qui est sorti donc euh, juste avant The Run qui était l'épisode d'avant Et euh, on va voir les, les caractéristiques euh, La jouabilité, le graphisme euh, J'en avais déjà parlé donc, euh, donc voilà C'est parti on va le faire Donc vous voyez déjà hop, Ambiance de flic. on est ping pimpon Vous allez voir que les flics ont une place importante dans le jeu donc appuyez sur une touche Donc toujours la sauvegarde automatique Les serveurs autologues Mais on va pas jouer en ligne Tac tac tac, non Oui, voilà Donc on va rester en local Parce qu'on peut jouer donc en ligne euh, Il y a possibilité de comparer les scores euh, Avec, euh, avec euh, des amis ou des trucs comme ça Voilà, connexion impossible Donc c'est parti, carrière euh, Donc j'avais déjà entamé une carrière normalement Donc on va, on va commencer par une course donc, euh, ce que je veux vous montrer, c'est-à-dire une course où c'est que nous allons incarner la police, la brigade routière. Donc voilà, ça, ça change un peu des autres Need for Speed, où c'est qu'on n'était que coureurs sur les pistes. Là, nous allons carrément jouer la police. Donc là, voilà, on a notre voiture de police. Donc, euh, on n'a pas trop le choix. On a celle-là, voilà. J'ai pas, pas réussi à changer. Donc, ouais, peut-être qu'il y avait une touche pour changer, j'ai pas, pas vu. Donc voilà, chargement de, donc de la course. Donc ça va commencer tout de suite. En gros, euh, on est la police, et donc le but, ça va être d'arrêter ceux qui font la course sur les routes. Euh, tout simplement, alors il y a des bonus pour, pour différentes choses, on va, on, va, ça, on va le voir. Nous confirmons le suspect beaucoup trop vite, demandons des renforts. L'envoi d'une unité d'interception a été approuvé par le commandement. Elle va vous rejoindre. Affirmatif, l'unité d'interception est sur zone et engage la poursuite. Je m'arrête là, à vous. Donc voilà, on a le contrôle, c'est parti. Donc, euh, donc on va y aller au taquet, vitesse maxi, voilà. Donc le but va être d'arrêter le plus vite possible avant la fin, on va dire. Il y a un temps, euh, je ne sais plus combien, mais il y a un temps, il y a un temps pour l'arrêter. Là, il est pas trop indiqué donc euh, ça doit être sur la peut-être la distance Voilà on lui met un coup déjà il a pris un coup Ça va aller très vite hein. c'est la première course en tant que policier Le prochain coup qu'on lui met Il, euh, il y reste bon, moi, moi je me tape des murs mais ça c'est un détail donc, il avait pas toute, toute sa forme Normalement ils ont une pleine barre verte Donc là il était déjà bien amoché On va essayer juste euh, faut, essayer, faut essayer juste de le taper un coup On va essayer Allez maintenant Ici et voilà donc voilà la voiture, euh, on a la petite cinématique comme quoi la voiture est défoncée. Arrêté, voilà on a fini la première mission, ça va aller très vite. Super arrêté, nouveau record, donc distinction, donc, j'ai la meilleure, je suis en or. Donc pareil, il y a, le, il y a du bronze, de l'or et de l'argent. Euh, distinction tac tac tac, le montant sur le speedwall, ça c'est pour comparer nos scores avec, euh, avec nos amis en ligne. Alors, récompense prime. Donc voilà, on a un grade en tant que policier, on débloque euh, des choses. Euh, donc là, on, là, il cumule tous les points qu'on a reçus par rapport à, à ce qu'on a fait euh, durant la course. Donc après, on a un grade qui monte. SCP des bulletins. Nouvelle voiture obtenue parce que j'ai passé un petit, un petit, euh, un petit palier dans, dans ma petite barre. Donc j'ai gagné une voiture, voilà. Une voiture de police. Donc qui coûte plus cher aussi, voilà. Donc voilà, on va retourner sur la map qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, on va changer, on va faire une course normale, avec une voiture... Euh, on, va, on, on va passer en tant que coureur. Donc c'est un peu spécial, hein, on est un peu des deux. On est on a toute une toute une partie donc on est coureur et, et tout ça. Donc alors, on va. attendez, on va choisir la voiture. Donc euh, ouais, je vais prendre celle-là, je vais la prendre en plutôt rouge. Plutôt... Plutôt rouge, ouais. Ouais, comme ça là, c'est joli. Disait donc il y a une partie avec les... Les, les coureurs nous et puis en même temps on, est, on fait aussi partie de la police euh, on va dire de temps à autre donc, euh, donc faut arriver à gérer les deux on joue les deux côtés c'est plutôt sympa c'est original quand même comme concept comme concept j'ai du mal à parler voilà c'est parti chargement est rapide hein, très rapide quand même pour des, pour des jeux qui sont très jolis on va dire très rapide voilà. Donc là, le but, euh, le but premier apparemment, ça va être de, de, de, de gagner, quoi. Tout simplement, ils sont devant nous, de toute en façon, fait. <rire> on ne va pas commencer premier. Hein, ça serait trop facile. Donc, ça, ils sont devant nous, on va essayer de les passer. Alors, Donc voilà, pour l'instant, c'est plutôt facile, pour l'instant. Donc, pareil, quand on passe, euh, on gagne un peu d'expérience, voilà, 100, et ce qui sera ajouté à la fin, ça fait partie de, de ce qu'on gagne. Quand on les regagne pas plusieurs fois alors voilà, voiture de police voilà donc tout simplement il va falloir les éviter sauf que là là on n'est pas dans le petit Need for Speed dans la ville on est, euh, on est sur de la grosse route de montagne avec des virages des grosses lignes droites, on roule, on roule très vite et, euh, et eux aussi ils ont des voitures qui sont bien faites pour et leur but c'est pas vraiment de nous arrêter c'est de nous défoncer la voiture comme on vient de le faire avec, euh, avec l'autre course il y a un instant donc, vous voyez sur la carte à gauche, là tout de suite, il y avait un, un embranchement à gauche. C'est un raccourci qui nous rapporte euh, de l'XP. Euh, qui, ouais, qui euh, accident qui nous rapporte de l'XP quand on les prend. Donc, là, je viens d'avoir un accident, ça va me ramener en arrière. Alors, contrairement à Need for Speed The Run, il bah, ne montre pas flashback et tout ça. Donc, c'est à dire qu'on peut revenir indéfiniment en arrière. J'ai envie de dire, je crois, hein, j'ai pas vu de limite. Accident évité, ça me donne aussi de l'expérience. Alors on va revenir indéfiniment en arrière. Dans The Run, il y avait un compteur de flashback, et si vous arrivez à la fin du compteur, vous avez perdu carrément. On va essayer de ne pas toucher les voitures. Ça ne fait pas semblant, hein. quand, on, quand on tape une voiture à 170 km h on a un accident tout simplement. On peut être accidenté aussi en touchant un peu trop les bords sur, sur les côtés, si on, se fait, si on se prend quelque chose d'un peu trop gros. Ouais, c'est quand même dur à garder la pole position. Voilà, celle-là, elle arrive au dernier moment. Voilà, accident. Mais ce qui est bien, c'est que je peux reprendre euh, facilement sans trop trop de retard. Oh, je sais pas si je finirai premier, mais euh, comme on arrive à les rattraper assez rapidement, ça devrait pas non plus poser trop de problèmes de, de pas être dernier. Ah non non non non oh, faut faire attention parce qu'ils nous font des virages, ils sont serrés. Incroyable. Hop, bon, je vais repasser deux secondes Ah non je suis troisième Ok alors voilà Nos adversaires aussi hein, leur but c'est de, de nous casser la tronche hein. S'ils peuvent détruire notre bagnole Tant mieux pour eux Là il a essayé, m'a enfoncé le cul hein, pour, que, pour me faire dévier mais. Alors une voiture de flic bah, ça c'est sûr Elle était déjà bien amochée il suffisait que je la tape Donc ça rapporte aussi un peu d'expérience Un peu de tout Donc là j'ai de la nitro qui est pleine donc je vais l'utiliser Voilà on va essayer de finir premier Alors le premier est devant nous Ouais on est deuxième Allez euh, bah, Bizarrement c'est moi qui poursuive maintenant Et l'autre euh, il peut pas les poursuivre les autres Allez encore un accident il accident ne <rire> faudrait pas que je prenne le volant avec ce genre de voiture <rire> vous me direz c'est pas non plus du réalisme euh, tellement tellement évident, elle tient quand même bien la route mais j'avouerais que ça glisse quand même assez facilement a je tente donc j'ai des dégâts critiques ça c'est pas gentil du tout faut que j'arrive à, à passer l'arrivée en, en gardant ma place. C'est ce eh, vous qui faites beaucoup de dégâts. Alors, ils il m'accusent de faire des dégâts, mais c'est eux qui essayent de me casser la tronche. S'ils m'avaient pas cassé la tronche, j'aurais rien tapé. Hein. Voilà, eh ben, on va venir premier, ça y est. Ça, c'est fait. Bon, bizarrement, il y a un, un barrage là, voilà, on le passe. Hein. Hors décerné. Bon, moi, bah, ça va. J'ai pas trop été nul. Je me suis quand même fait trois accidents. Bon, j'ai de l'or, je m'estime heureux, quand hein. même. Récompense, prime. Voilà, donc on gagne un petit peu encore. Tac, tac, tac, tac. On gagne, hop Allez, un cran de plus. Hop là, donc je vais gagner quelque chose, sûrement, là. Je crois bien que j'avais passé, passé un deuxième cran, là, au milieu, mais on l'a pas trop vu. Donc, voiture, chargeur, SRT, série sport. Voilà. Donc la voiture, on a un petit aperçu de la voiture, elles sont bien, bien réalisées quand même, ils ont, ils ont bien pris soin son détails sur les voitures. Mitsubishi Motors, Lancer Evolution X, Series Sport. Allez, c'est peut-être un petit peu long là, voilà. Donc voilà, ce sera tout pour Need for Speed, haute poursuite. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement.